Chers traders et investisseurs, mercredi 4 décembre, bonjour. Alors Les marchés se reprennent et rebondissent fortement ce matin. Ils réintègrent le trading range, dont acte, nous observons, nous prenons acte et ceci renforce notre décision de naviguer à vue et de ne surtout pas engendrer de nouvelles positions en swing trading en effet, un jour ça monte, un jour ça baisse, et ainsi de suite. Nous sommes fatigués d'être à la merci des tweets de l'hôte de la Maison Blanche. Un jour positif, un jour négatif. De plus, nous attendons des chiffres américains très importants cet après-midi. Mais est-ce qu'ils vont confirmer ou infirmer la tendance Nous verrons bien. Encore une fois, nous sommes dans le brouillard le plus complet. Néanmoins...